Dera manyago waga jewa. Katuwevu za. Chitufu obachi wanyi. Babu za wana Uganda. Kofika tukende kwa mkuri ya Arugava. Atunyo nyele ye. Enso ngezo. ya fe Uganda. Amidisi COVID-19. Niki tia shata avantu. mo masiks. Musanteze yourselves. Protect yourself. We need you when you're still alive. Tuge na mu Uganda. Empia. Obayi sensu vize. Nga yakananyi. Kwa tuli. Atatuli. Live all on our programs, please kindly Abagala Mukuru Yaruga wakumu Simu ye kweri, momu kontakiti inge, Tumye mu na ye, mwagire mu kona ye Njiddam -hmm. 80772 980 933 Ooba, mm -hmm. ayaku flash light, nayo weiru ansao Mojia kujira abamu send questions, to Sovole Mukuru Yaruga, mabudobusi inga bobo yugira Aba natuwa wako ka hit and highlights. Et vous <coughs> avez vu comment vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vous avez que vous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 taso bera bta bayigirizo kuryo burundi kandi mm. bariyo bariye ki nga biliyo na biri mu mm. musanzu go abantu bagende babayigirize uko naba kwambara masiki mm nae mwana watu neroku dao ni yasoka mm. mpozi baga ambati basi moo genze uwewa e. wabagwa bibi janja bibi munga bivundu e munga tipija mango nae bi ya singa kuchuwa micho kufanga biwa tiristi omuntubamu wanga kaunga na haka uruta wabati muli sukadi mm. yes ne, kat, kuruno ba ba ba Na Arabia kavimen tinguete ma temenge dijo monteja sani de quoi c'est amener ces intérêts. Mais mm. ça Arab j'ai mon, anti manda, zino sasura masanja zizi. A, a sente brève banazigura muri mère banaji vumba banaji teka mouvou, négia. Attends tiens. Nez singo bokuru chembagamba abantu ababurizio, n'amoba bantarina kumuri na ko je ne kwa pas si vous avez un est un Si vous et a friend in qui is a friend indeed. Absolutely. est a un ami qui est un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 Ravant, tu m'as dit que alinze naye dit que binje bigenda mu <mulia> maso tu as dit que tu as Ne bintu, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu tu vas dire mettre un Tu un rion de Mogadishi. Tu as un rion de de de Tu Tu de de Hey, ya genze mkonstitushua nukoti no hmm. Ewa mwangu na yewali Umusanguyagu wangu ndi hmm. kono ya tuwalibuwa mkoti Yamaje Nageenda genze mkonstitushua nukoti no Nye kubire ndurunga yagara gara konstitushua nukoti no Ya mateka hmm. Nto munto wabulijo Asali ndeku tuwalibuwa mkoti maasho Munto wabulijo Yes, civilian Chari bade chitufu Okugenda kuzese mkoti yamaje hmm. O wenjo constitution un autre côté pour taper la matéria. Il y a des terres qui sont ciblées. Il y a des terres qui sont in fact but Il y des weeks sont It's very interesting. I will and a they That never. Oh, Michael. yawabo oh, ya will will <laughs> Il better a than ever. qui sont très Il y a forum choses qui sont ku importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des sont des choses qui sont très importantes. Il y a des choses des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 en ugwanga abatfuga se bari baje kutugenderera kimugenda anga kubuza abo za abanansi faba ari nache bamanyinyi tusirika hmm bwindo mujja mujaye bwindo yokukati ndinze ne general katumba wali amanyebo manyi nti ba omusango kwa katumba mufu tiguliyo Why do you kill prime suspects? Bugashi over what Nova Tirawo, the government, Abaliba Gara, cut a tum, we will not be a messes. Abaliba Gara. Yet No gamba. He has judged them. Yet Kubanga. Kubanga. Abakwa kwati Abatuariwa mukoti mm. jukira no musanga gubajenga aguno oguri mu constitutional court gubajete gunatiye mu tibanagusara nga the same people abagambe bwa bari mu rukuru rwo general atebo amaje rokeshi wa amaje abeya kwata yaba tutemo mukoti mukoti yabo which is wrong uh -uh. Tu as un peu de ça Tu as un de temps. Tu as un peu de temps. Tu as de Tu Tu Achao, self defeat, kata mwora ba bobe nye beku baka lipo. Now, we have to interrogate, to manye, abandu bano, kata gandenti bevari, bagara kuta jeniro, elabe batamu wakatuumba, jeniro, elabe batane drive away, mgaashimu genda yo, yeah. ni mubatira wo, wona abagambi bibuga ba kuzesamwundo ni masasi bura chibu bati raoshe siza atebonga kudema ba ba, uh, masasi bari ribadema na baba na masasi jumla ba de ba, ba, exchange of fire ngamugamanti ba siza na idan tibana timu na siza ni murioka ni Muku bieba kubanga fetu nyonya Nzujukira Kumosango gwachi inji Kumosango gwachi inji Yara oza ni mcharawe Haa ah, ah, Yara oza kumosango nti yata mcharawe mm. Na ye Eche unisa Prime suspect ogwe bagamba Ntichinjigo ya koze sa Nakubira Na drama sase yakubira drama sase et le gouvernement mis en place. Ça a que un gouvernement suspect qui a un suspect qui a fait. suspect a Incident, Ayabera j'ai Aida. Aida Nantawa, et Weka Yunga est or yara mon ministre, il est là. yunga, est là. Il est naraba naraba naraba je ne Yagamba, pas comment Yagamba ya vu yagamba ya avez vu ça. Ga, Vous to ya ça. Vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Vous avez vu Nanta wa agenda police, Naropa. O mga noyo yara chari kumpi. Polisi nyesu tukira u. Ni naini naini. Echomu kisomu runji. Ovomu vi kuruda rungo mga noyo. Nibamu gubernera minister. Na eche unyesa mga noyo ni bama tika mone mpingu, ni bama tika kukuwa angali. kaga, yari ashari kukuwa angali, abapori ni bama mukubira, amasasi bama mukubira masaa sengari kumbi. Unga tibana mukuba masasi, au e yamukuba, simu, walowe yamukubire simu, Nagamba mbaba nent ode chuse. Kwe kumusa sirama sasinamu tira ungari mbingu. Ewe e, e, mbale tira batu uliriza. Suspecta kwa tibwa. Taruan tabaruanyisi za. kumubuza nti. "Minista mubade mmurondora waachi. Musa zeo mmute. Ngatimorina chumubuza Mufunye mufunye e, e, simu. nti ode chuse.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 Na ne sais pas mao. Vous avez Sinabanja. Nabanja Vous avez un banjo. Vous avez un banjo. Vous avez un Omusango Vous avez un banjo. Vous avez un banjo. Brad. avez un banjo. Vous On un suspect ali mumu kute namu. ne what we are you consulting fyeshe Mali mukwe mwali mwali mu kwekachie eche chimari ti abantu bamanye fye fyawo abanda twamanya ntirutye kwa kwa rwali rukwe rwabanda bamu abali barwanagarenena ntaba mu byo oba ku bintu Ngabagara kumuzo mso, misioni bwe yafaa ngoruso romana tanajitu kiriza bwe bamo ku a misere misinga ngabagamba, misioni zinuzo bute mo bosi vera mo bwovanga tuto kiriza misioni, ova na bwoji tuto kiriza a misere misinga baku tumie bakuuta, uwhy kivagara otaje, muri serabio mamas ova je ne sais pas si je un homme a été en de Je suis un pas nous faisons des mugurate. Eh, hey. sont très importantes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne abawara. pas. Je banga sais pas. Je ne neti batwa rya banababwe eki ssingo bukuru kiri eki gwo bogenze ku mission gwo mara kugitukiriza ekisoka tebako kwata bwanaka kwata bajja bajja binji mm. echo kubira nawe osobora Osovara osobora kubera uruvanyima nawe osobora kubera nebyo yogera no wayo chovora bagamba nti wese bebbomu genda mu bantu Uetulise. Il bah, echebabagara otebari, nawa fideo, ugenda muguru, oreme, kogera, muguru. Nawa, echeindeta, ekucha, echa, echa, Move a goodeku house. Bwashi mo batira wo, bwashi mo Mubasanga wo, mukwekachi. Pwanga, nyumba. We are the surroundings. No government move yo mukomo. Yes. If they fight you, it is understandable. In, even the world. You will can be return missed. the for years. But none of. them. Vous voulez que les gens aient des idées. is dead. de Abantu Vous n'avez pas de idées. Vous n'avez pas de idées. Vous n'avez pas de va Vous n'avez Vous Vous va wa bwa bwa ponu ko zali ah ah no bwa ati katumba ngabwari atekwako na nyama nyinti balu wali we chaliwo nzo mukurebo okwanga ekisoka mm. mission Yari about it ya aboutinga ya gana ya gana era na gamba abantu ati abantu banu babade bahagara kutaje general mission ne food day no wabo we wabo badusse ti basobara kubera wo ababa tumiye Mbate kwa kubatina, mbate kwa kubata. Misho ni mbuefaka ankubuli. Okufa kwa kawesa, Tuwa igamwebi ntubi inji. E matoka kawesa kaweza ngevawa ka. Ngabamu sasirama sasa gasuka mshikumi mwamili. Mbgoo tunulamu tunuize matoka ya mugenzi kaweza. Engelije ya imiliramu nga chukutegeze yayimirize motoka yaramanyaganyine driver kubanga ba bamuyimiriza buyimirize ne emotoka neyimirira ogiraba ne tekamune dabo abachanju kira muchanju kira emotoka ti yava ku rugudo ne tekamune dabo indicator neyimirira masaso musajja aga suka chikumi mpaka bakugamata nokugura wo bagura wo barabo bamufu Driver, Gweba soke lako. Nibatira uko. Nga chiku tegeza. Dweva. Mbambu limi. Yimili ya guhimili. Misho niya fi. kuona. Tiya manya. Misho niifana. Kena kubigetu. Yali nukufoku soka. Ali mekura chi. Kubiga kwasa. Kukera. So. Ebi ntubi ni bija. Nga bieto urura. Nga nga je fais une ne sais pas. Il y a quelque chose de de bien. Il Il y a de Il y a Buru munti yinagoko wata no kuba. Mwayagara kumujamu information. Mwamutu wa ramukoto musangu mfuba gugoba. Buti no kuba? Muma teka ga Uganda buri kwa to munti. No mkuba mwayagara kumujamu information. No muto mm. cha ringu. Mwamutu wa ramukoti. Then and then iti kuza kuoza. Mwamutu wa ramukoto musanguwa E yari inspector general of police. Yari kare kiura. Ngarina masters. muro. Gaman, oui, si mateka a acheté une tête a de Abasi churi tava abababali abasi kade wa banyoni njeri za bacheba jikuti bwe bati timu saba kutoa na tichili mm. yokuomba kutoraji ya bingi wuri che mukoti bone ba ah bowa no bari ba uh, ba kinga e, e era, ba, ba just ba ba yamba kovano bowa akua atibu on mm. a kubabu que les gens ne savaient pas que les gens ne But how did they not know? Kati mubase akatoa msamaha kumwata tu tewe mugeenda kuzamuzi, kumanyachi. What was the intention? Ana kujira, again, kujiba wakati ngamumaze kuta muna. Ete, irachowege destu, kaka, tuowe ndeokumi tuowe gamba it's okay. Kati ebin genda muguanga, biyamutawa hmm. so.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 We have put them out of action, Why? How? Mutubulire. Vous vous un peu de que vous Or oh, your poor locate. Okay. It's too full. Mumateka ga Uganda. Mateka Uganda. A Obera suspect. Mpaka fight. Mpaka. Ngako Tizit. Zit. Zit. So how did Pon Olokech and their people decide ye, the bautiness? They were prostrated, they were hurt, they were prostrated, they were prostrated, they Mr. Okutu. if they are justified that the people they killed were innocent, what will they pay the family of the deceased? They will pay the family of the deceased. They will pay for Aurorokecha gamanti, abantu waliwagara kuta jeno, wava kubia ni baba tira wu. Eshirunji ba mnyutoa, kwa ngamga ni mubamanya, e shoko kubiri na na na na na na na na na na na na na na na na na Watika kukuwari agomanya, barini ni wa mjezibazali ba. Mm. Katu rale, mwenbunifu atuare yokuwazika. Abantu wokucharo, obaba nabamanya naaba e, e, wagundi tivi mtawanyi wa gundi. mulimbo Oba, abantu ba, abantu ba, ba afana gana. Abantu ba, bayinza inza kufana gana. Naveli kuristi ya matauni kras. On va couper au terrain, on va manier. la Eh, tu manies. Bien c'est de ne amazima kwe kebanga ti mulinje murekenga murekenga okukore ebintu ya kyuvanduro nga mulese ebibuzo binje nga answers ntono kuŋŋuru mm nawe chokubira induddewo nga njogerako kyintu kino ekyo kuwata abantu baffe nokusingirala abawagizi bacagoranye abawagizi banu nga babamba il y a des Russes qui ne connaissent pas les gens qui la chat les gens ne, mm. ne mm. pas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 Nke ere bintu nimiwechu usiza. Mumiaka jienkaga. Mubisera bjiwa ubote. E yara kulembire chibina cha UPC. E eyara ya, e afuge wangarino. Mm. Yareta we teka. E riyo kusivomu sevwa. Detention without trial. Kwe tobebari itanga. Mm. E yalitu wa Arabu paramenti Yari Secretary General wa UPC Aye. Uganda People's Congress. Erinyanye bari bamuita Guresi binjira. Guresi binjira kasenga mpau kaaga na yoka nane mukamaawe ngamba bazwe in fact Guresi binjira yari wa manya ngabora abambabazoyo. Mmm. Bwe yari ku president mu service n'abambabaze ngasecretary general. Wari we kyenzimba n'abambabaze ngenda kumutukako. Akasera kama pamoja, gulasi bingira. Naiokana na mukamawe, wanga mukamawe arabika na fufu sediki teta, ngagulasi bingira. Tachakuata kana na yeye. Tumkachakuata <muchasabu kena diktata> kana bado giteka. Gevaya hukana brevet. Hm. Mm. E take the remote detention without order, yari ni ni, ni press. O butter gie yakoseza, gie yakoseza. Na siba gulasi Anti warisa. Detention without trial na agende ruzira. Anti rikoz Teka Créateur Chigabewa, Idamini, After another regime? Yes. régime <laughs> <laughs> et remis... Naye ne sais pas si vous ne regime naweteka mais vous régime qui public qui management Act. Vous avez qui Yari raituona ya mama ri right mbabazi Yari sari secretary general Yari mchiselechu yari chari darling Wa president museveni Yari mm. mchiselechu Wamuita wa, wa Tuwamuita anga super minister Titufu oh. na kwa Uganda Kaso kebeira o Kabe gulesi minjirati yari na amany Aga Yari na ngari prime minister Nga secretary general Mbabazi yari Teteke ryo Kubanga, yari leader of government business. We wawa inchimani yari corrective responsibility. Naya tena na itchimute kaku kubanga, a leader of government business, and then ya Kusinzi sobozi. langa mu mani, okugamba mukamawe, nama antavalantin, take up b, to recreate it. Order Management Act, validate karako besige, and wa kubayara tandeo, walk to work. Bonga baraba, nti. Atele kukunga nyabantu, mungeri, mungeri, yache cheno nero. Katika niteke, nubugana haba, ya gara kukunga nyabantu kumi, tumugane. Akasera mpawo kaga, mbabazi yao kananemu kamawe. He, he thought of tomorrow this time. I remember, I remember, nzo umuku baduka, okugenda kwa mwambabazi mukumera, shira Road nga mukama musibi nga agenne de tekali bi ntatasande gwendako burukungana mm. nzijukira era etekariye eteka e, ebi rierimu mbabazi bwe yaja mu biri 10 mukaga naye bamutekera kwe etekariye man roundarin act bari tekera ko bari tekera ruwambabazi nga barozo ntimbabazi wonya andibanga ne sente nnyingi nyo bwe banamu kwatanga azitambo bamukwatire ba kwa tili Kasoka wa tika wa tike bari Simanyo kubalivali Ne exchange ya kwa kubale Amateka ama bofu. Gemu nakiliza maso. Enkera. Gajia kubichu usiza. Nawe cha koti mashu. Michael. Yari wa FDC. Elemu piwa anakawa ngatibana jisara we wao ba mu ba mukoti kuruno yadena mu court ngagovernmentene mu kute e mutute mu court masho kunisango je yare ziza nadukira mu constitutional court court taputase mateka orwa lero wenjogerera uh, mike mosango keri ah. munansi nga Akiriziwa okudamu, okutwalebwa mkoti mashu. Habano kubo wa kenda Chintu, chikuru nyo, mbienfuga ye gwangarino. Kubanga, gebi ntebimu, ebiba debigenda kumarawe gwangarino. Nima, ochimayi nti, habano, bari mukomera, eno government, neba teka kubo tesinti, baba sanzi masasa ana, bari mukomera, basi bali masaka na ya atente atema basa anzena masasa ana Bajana go, wari wewe wage enda awo muntu atema wa NRM omwano yomugu wabali basi bidia masaka nivage endewa wabali nivasa anga wali wechikutia chiri muka sasiro tata wamwana wa NRM mbubaja mm. kumachaa basa wamekana nivata kuro muka sasiro m, mm. nibaja mu amasasa agwana je ne Nabali pas si vous avez Tata mais vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Vous avez vu ça. mukoti avez kubanga ça. Vous Ogo masanga gugutua za mukoti maso. Boku sinzira kuteka yakeri abuengeri jivabadhe, mm, bariputa pata mu, mm, katoruariro tuogereera. Maiko, wife DC, vana go masajano, touchari MOP na ye, agenze wa kanga mzira. Kakatea, I gwanga. je guanga. Mkuu lugawa kambozeko kweju. Bov, ovo yao maiko. Karu, kabaziguru. Kabaziguruka. Ka, kabaziguruka. Eh. Hey. Awa de government. Eh. Hey. They will need you. Constitutional government weeks bid. Baba Jeebaba Yes, but... naba, naba... yes some, some are dead some are dead. And others are dead yes. Mais il y a des gens qui ont tuli des COVID-19. Si je suis en train de faire Uganda travail de COVID-19, je ne sais pas si je de en un ne sais c'est un nom de la famille de la famille de la famille de la famille de la famille de la famille programmes questions. Temusindika kone vivu zobi yoka, musindika kone zapana do. Ha, ah, bandake. Atame muna sindika vivu zobi yoka, vili chiseida. Musindika kone zapana do mkulu una um, atereere, musuja um, guwono mgwongogu terere. Such that every time we tu watu wogira kungsonge zizimbe guanga. Hii abe muna haka wogu, bibi no covid, ele, leine wabaya itakume tuwa alo kumineta anavidi. Talidamu kakata inoku mula virida, yefe ngu maganda ya gamba. Owe luku, orukula, diyonka mama waru. Eh, il n'a pas fait tout le monde. Et il n'a fait, fait, fait, fait, fait, fait mm. hey. tu le monde. Mm. tu as pas tu tout et monde. Il n'a pas fait tout le monde. Il n'a pas fait Il Il Are being seen left, right, and the center. Even before that, which meant our local defense never did be fully amazike. Or ya they could board that time but quarter. Because it no, because it no. Me yet eziliyogera kesi. Is moving to everything is okun sanyusa. Mumu akagunwewa o turimuvuzivo. Ovandi mubruwadi. Mm. Tereshi chikuru. Echabade o muguangarino mm. oksinganga umusango w'umusajune Michael boksanyu sizza bang che chimwe chibade chigenda kumara we gwanga rino koti masho chibade chifuse chisasarana cha ku manya boneyeza ko banayi uganda kumpi buri munabyabufuzi yesirikide nga yesirikide eno gwanga akanta akali onore motorose ntichintuce no ne gwanga kiba kinene kiryawo kata nika nga kanta katonu enu koti mashu ya teke buga o nzo mukura bukuange baji teka o muti mamuru unjo kusoka manye mm -hmm. eno government tege na ne tebi nto guochi tunu lakungu enu government kafuru mkukora policies kafuru mkukora amateka amateka bukere bukere tunu lakobu hoti mm -hmm. ngato genze buziwa oraba oraba constitutional finger mata na yoru vanyema Abogoka kuchizo ranti ya no constitution, abalijikora, nani ni wa constitution eno yoyaji yarachimani, ya, aji zani sanga dore, wudi teka lichusa chusa na akore chirara, eteko liraba ba kunguru ngamunda muri mwevirara, eno guanga, dema kuzikirira, wa kote mashine mo, ngamu namjia bofu, government, ngabamo si a avez un travail, de Et si vous avez un travail, vous ne International Community, vous faire de la si de Getu kunionye, ibagawati turinengeleje, tusubakunionye nzakparo nokoesho. Nzo mmoondo zaga manti yavasa nzema zzo. Muna angomuksa guevali na, tusura kugama mti zimundo sisi zamu. Ato na shi unahicho gerootia. Baba, uh, bage ba, ba, ba, nimezibine ribundo ngavabire, Naye abantu bano, abantu bano wetugiendo kubakwa siza. Reasoning. Et bien, tu vas me dire que Katechemba un peu plus de temps. Quand tu as dit wemugendo tu as echaro tu as dit que tu que tu tu baroya il y a un government Avant de le gouvernement, il va nous gouvernement Mwafuna bukaka fuchinti beyevanu Mwafuna mwafuna Mwari naku batila uo Mwari <coughs> naku batila uo Awa <coughs> so, e -e internalational criminal mm. Tugeza hako kurabura Noku manyesaba na yuga Nanti orusi Wariwebinte vita mbra mwanga kushimu Ni babarobe sanga Wariwebinte ebisingo rea ebisingono ebi et lui, il a dit, il a dit, il a a dit, il a dit, il nekiri dit, il a a dit, il a il a aha ayo <laughs> uh, wa government ebiyo taja kubiberamu hey. na yenze chemma nyina yo mu mutima hwagwe kati mu mutwego amanyabumanya nti mm. wateka kwa kwali chari cigenda mu maso wateka kwa kwali chari cigenda mu maso so nongo chongamba sivura ebiyo nze singa mbade inywa e, e, e, no mwenge ndoza nari Uwa mkwana ungo. Uwa nsanyuka. Uwa teka ya maiko. Iri yetu te. court. Uwabura. nasanyuse naye Na yena arabje. Baroya zi. Aba maje. Ngabagama. Barabe. Ensara ya. E, Konstitutional uh, court. Ngabwe fanagana. gana. Yes, kusanuka. Na Na abaroyazi ya bayinza Ba inza kujulira. Ni bagenda. Musupri mkoti. Na yeme la constitution mkoti yesemba yo. Hmm. Jukira. Wari yani, Good. O winyo doro. Ha. Atenga machi. <laughs> o winyo doro. O winyo doro. inza kukiriza. bane basa zeo. A inza kutuka yo winyo doro. Ngabu ya mumanyi inza A. But they move back. But but but but But do they believe that we are also intellectuals equally, that we reason them? kakati ti bogo banga nganga epecho bachi mani, badao, nganga mani a saro musango, abara muzivuri mu saraye, atena bafayo yamune naji kweka. Iya Catherine. Yes. Singa yarama inti na eh Echo Ati yali chikozi? Mugavu mentenu singamuri mwokusuara. Muzi mkulabu kwangi tibani mbukule mbeze. Sobatambuli na mwecho, tibasuara. Ounyo dola inza kufatani ku, ku, ku, ku, inga, vini vyo mkonstitution nukote. Ewa mkulabu gaba nga tona vako vako mpeo? Inu fact, mm. nga amaliriza. Mm. Eche mba gama nti, bagenani babaletelevi nito mjoku vako ugura. Obadoo chima niti chivarama ori e ya e e e e ya kirisoma e e e kirisoma kugogwa mega unga e. ba mukose ceza unga ba chibina siche siche ashagurani na ya kumi ba e ya ya ya gabi muna ngai chibina cha muko, m, m, m, m, m, ya baada ya muko ya baada ya mmo mmo mmo mmo mmo mmo mmo mmo mmo mmo bwe yawe nyi brat no kusanga atachangatasaburunje ngagamba nti nakora memorandum of understanding nabantu banupu e icy biri nabashite bubi kati njagaranchi bajeko nangi zaban munbe ne kibarama nubwe wo naba sa nawo bwongo kati wafuse ubo mu muntu wegu muri mu mazi na amazi gawo to kusinzira ku bintu ngabwe bitambura kibaramato hmm. press conference gitadewo obo kozo tout les que je veux Kubange c'est que je veux dire que je veux dire que je constitution dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je de dire que je ne sais pas si c'est un peu de temps, mais je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Echibina chanupu ni chiveira huu. Mm. Mubutufu, echibina chanupu, chavira dila kuchibarama. Mm. Echo tuchimwewa liza. Echo chosokaku mwewa liza. Kumanga, mchisiri echo yara alijenu win. Nawayo bambu huinza, mumirembe era mubutufu. Oke. Okay. Uwabora, echata amanya, mm. ntajaku wambibwa, ba mmogezi, Uwabora, ebija siru, jabe mmogezi akate tipicha yamba kasta koti ya Nti ntinupo we nimu mateka yawaneswa mu mateka mujukire binumbileta batuliriza katabanta bamubadete bamayinti kibarama yakomyewu okwagara ntachi bina tachi aci suza changura hmm. chinne chibina chaja cyajya hmm. ne president mu seveni yagoma bakommissioners musanvu mu electoral commission bwakura bwakuragajerira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 ni mut ni mutura ni mutesa. Bon, mm. on va banger des bagues et ne décolmatéca. Au ne gundi. Bah nous tibaka baka menyi. Norwesho. Attendez, on peut faire avec un menyi bra. Bah, bah, bah, nous t'aimons. Quand les gens It is bigger than echiwala ma. Ti tiagoa. Uganda.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 Ie katika, chibina chichastwa renu gharida of opposition, chiwandi, nise mu mateka. Munu une kufu, munu une kufu, munu une kufu kule watu sivu, wali wu akata rekeka. Obadio chimanyo ono mkuli embeze, owa haiti. Gwebalumba ganye neba muse, tututuja mvu sama asukwante ya mkuli, neprezidenti, nga tivu habudo. Nye asimu manye nous avons dit que nous avons dit que nous nous avons dit que nous nous avons dit que nous de nous nous Niagaraqua, il y a des intermédiaires de la corruption de mm. opposition chile bika mubuza alebu wafe, mubuza igua fe muri mu ndo ujiega wukule mbukule mbeze wakua kakaza alebu wana koku wana tulibaduga vua wakua so ya haiti ndo uza wajakwe suti nda wajakwe suti Era ee, nje chema nye konti, wiche nye nye genla kutandika enogewe deke na ekoma ancha friday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 Toujours les nations qui courent, Covid Task Force, Capitaine, tu n'as qui le We c'est important que tous ceux au Canada corrouaillent. N'importe qui, y a sister ou une ou people ou Bayambe, munga ime ntino saundi, tetambula burunji, mkula ugaba kilis nasuma kuwa mesajibiyo na zabagambi. Mti mkula ugaba tuyanza ege, tu new information juli mkusume sensia fi Uganda. Nyabo mkuzemu mesajinji mtuusiza kumula nagamba, uwechipala maali imba nupu izawapate. Masaka, uh, masaka Ruth, it's amazima, tetugamanyi manyi, newe tunakola tutia, au nangisitake Na inga tuweanza tuweanza yagi mwebale kubela kumukutu, mwebale kukubela, mwebale kushari inga, mwebale kudiscussinga. Kindly, abaka kong konga, abaka kende anu. E, eh, bialuga muka mwe. yetali yaka honga kemule se, banayuganda tuvatia mwe zoku abanduga abatua zivu. Bayi zoku sturiya kumba kutake kende muka E, eh, ah, Banda nga kawunga muka sindike kusimu ya kuru biyarugaba nzienka sabi Rwansunga mungu kudekonti muja kalita uh -huh. Muka sindike mukalita Omolaba muita isa avidye Aksoni ogambia chochirunji nyo Muja kuchukuruma nagamba, thank you so much for the information sir, Mr. Biyarugaba Tusi matusi miladara Muno nagamba Akone Pauline that you need your victory eh. Ngenda suma kwa messages Nito nozo Sikenda su kaono Ruobudde Nenga, thank you so much for keeping on our line And thank you so much for sharing our programs Kindly share and share and share and share May the Lord bless you See you next time It's you guys to support us to make our programs Keep online, keep running and keep moving Nzembe baza Akume atakumira Mwana mwana babadde kumukutu abali mu Ohio abali mu Oman abali mu Kampala abali mu London abali mu South Korea na mtugambe nama tupatumideko. Tupatumideko nyo we love you very nyo kurobu kurwensio kizito akola akola kuvya wedding genamba ya jitaddekao musobolo muko bila kone munyunya muko kale awamu munoygo vaita sava Mr. Vilev, ina inakalevuwa denakamu na yo, vaya akulangamu kazi nange simanyi Tukutumideko nyo E, kabanda hudu, webali kweko, milakumpeo, tuyanza tuyanze ege Mkubi Yarugaba, mtuwasime nyo, program, yonu na kuoruali Bagambi, thanks a lot, Mr. Viyarugaba Wondubamu hita, mile, kayongo Mile, kayongo, webali nyo, webali kweko, milakumpeo, tusim E, doza nao, balavya ho Mkubi Yarugaba, we love you, my but we are happy every time you. stay.